Attends est un album de Jason, publié en 2000 par euh, Atrabile. C'est son premier album traduit en France. On en a fait euh, bien d'autres euh, depuis, beaucoup d'albums publiés chez Atrabile. Euh, après, il y a eu aussi une période où il est passé chez Carabas, où il a fait des albums avec un peu plus euh, d'aventures, euh, des albums euh, un peu plus reconnus peut-être que Attends. Jason a un style euh, très singulier. Euh, qu'on reconnaît entre, entre tous, par le dispositif qu'il peut avoir et par une, une narration qui met en place, qui est en place dès, euh, ce, dès ce premier euh, album. Plusieurs choses sont, sont assez marquantes. La première, c'est bien entendu le, le dessin animalier. Même si on ne reconnaît pas toujours forcément les animaux, je pense que l'intérêt est plutôt de ne pas représenter des, des figures humaines, mais plutôt de proposer des sortes de masques sur lesquels on peut projeter bien sûr nos, nos propres émotions. D'autant plus que les yeux euh, des personnages ne comportent aucune pupille. Il y a une... Encore une fois, un gaufrier, donc une, une mise en page, mais alors, qui, étonnamment, elle est régulière, mais pas régulière. Ce n'est pas tracé euh, à la règle. C'est-à-dire qu'il y a plus de, plus de mouvements, une forme de, de grésillement euh, dans quelque chose qui était censé être normalement euh, extrêmement rigoureux. C'est aussi tout le travail de, de Jason de, de parvenir avec une... Euh, une forme de, de frugalité euh, d'expression, mais par de minces variations, par des petites choses, euh, d'investir énormément de, de subtilité dans la manière de, de gérer son récit et de traduire les différentes émotions euh, des personnages. Tous les effets propres à Hinkler, c'est-à-dire dynamisme de l'image, une forme de, de, de, de, de mise en espace, de mise en scène qui va traduire une, une action avec beaucoup de péripéties, va se retrouver euh, grippé un rythme qui va être beaucoup plus lent, voire euh, langoureux, voire indolent. Et, euh, et ce rythme-là s'imprime à la fois sur les séquences, les, euh, les silhouettes des personnages, qui n'ont pas un personnel, mais euh, avec assez, assez peu d'affect. Ce sont les mêmes personnages qu'on retrouvera, enfin surtout le personnage principal, dans quasiment tout, euh, tous ces récits, un petit peu comme s'il y avait la figure euh, de son œuvre. L'auteur raconte un événement traumatique qui euh, bah, peut faire figure de point d'origine du spleen permanent, de la mélancolie euh, de tout son univers et, euh, et, et, et, et de toute cette atmosphère euh, très particulière qui euh, baigne tous les récits euh, de Jason. Il raconte la très forte euh, amitié qui lie euh, deux jeunes garçons, leur quotidien, les bêtises qu'ils peuvent faire ensemble, leur euh, plaisir qu'ils peuvent avoir à lire euh, le, le Batman, par exemple, de Neil Adams. Et euh, donc voilà, c'est vraiment un, un récit de l'enfance, bercé de, de, de peu d'émotions très fortes, au contraire, il y a une sorte d'insouciance, d'insouciance très forte de l'enfance. Le personnage principal va proposer à son meilleur ami, donc, de, un défi, qui serait de se, se balancer du haut d'une branche, une branche qui se trouve sous un précipice. Son ami euh, ne veut pas le faire, et lui va un petit peu insister, et finalement, pour ne pas le décevoir, son ami décide de, de pouvoir se prêter au jeu, et va euh, mourir. Et ça va être, euh, finalement, la suite du récit, comment cet, euh, cet événement, ce traumatisme, va agir, va avoir une, une influence sur la, la suite de la vie du, du personnage. On va dire, en termes de péripétie, on n'est pas dans un, dans un récit euh, fou, euh, emporté. Au contraire, on est dans... Donc quelque chose d'un peu lent qui va s'intéresser véritablement au quotidien des personnages, à la fois le quotidien doux de l'enfance et euh, le quotidien désillusionné euh, du personnage adulte. Et une manière d'attendre, d'attendre en fait juste que, que, que la vie se passe parce que la vie s'est arrêtée au moment où, euh, où son ami est mort. En fait, finalement, un peu comme s'il était mort en même temps que, que son ami. Il euh, y a donc une forme de, de, de, de froideur. Euh, dans cet album, le, le dessinateur reste assez loin de ses personnages. Et en même temps, euh, dans la succession de ses récits, il y a euh, pour chaque page une séquence marquante. Et euh, ça se construit progressivement, page par page, un peu comme un strip, mais étalé sur le temps de, sur le temps de la séquence. Cette succession de planches construisent, épaississent le, le, le personnage non pas sa psychologie, mais plutôt son le, le creuse un petit peu le gouffre dans lequel dans lequel il se trouve. Mais c'est surtout une forme d'exercice de style auquel se euh, prête Jason. Euh, on a l'impression qu'il essaie de, de vider le maximum la bande dessinée de, de, de tout l'affect possible en racontant quelque chose, chose de, de très fort qui nous émeut au, au plus profond de nous. Il y a aussi euh, de nombreuses références à la, à la vie réelle, le travail à la chaîne, à des choses complètement, euh, complètement étonnantes. L'apparition d'un extraterrestre euh, qui est, est juste le voisin euh, d'un des personnages. C'est au, autant de choses qui, qui nous emmènent dans un paysage assez fantastique mais qui nous ramène constamment à un miroir, un miroir du réel et si certains de ses albums pouvaient euh, présenter une forme de complexité énonciative en mêlant différentes intrigues avec des, des récits de genre euh, peut-être un peu plus euh, développés en termes d'anecdotes et de péripéties cet album est, est extrêmement linéaire et je pense que cette linéarité fait partie de cette mise en place d'un style, cet exercice de style en tout cas auquel l'auteur se prête et qui va nourrir toute son œuvre, toute son œuvre à, à venir. Je pense vraiment que cet album attend contient toute l'essence euh, de l'œuvre euh, de Jason. Et finalement, chacun de ces albums, chacun de ces, euh, de ces courts récits pourrait presque se lire comme une variation ou comme un, un après de cette euh, mélancolie, cette euh, très grande euh, tristesse qui baigne chacun de ses ouvrages. On arrive peut-être à la comprendre ici, à la fois dans le récit et en même temps dans ce qui semble être euh, le système, le style de, de Jason, dans ce qu'il a de plus limpide, de plus frugal, mais de plus essentiel. Euh, « Attends » de Jason a été publié en 2000 aux éditions Il a été de nouveau disponible il y a quelques années. Ruez-vous dessus et, et laissez-vous porter, euh, et surtout atteindre par la force du récit de, de Jason. C'est quelque chose qui, qui, qui, qui émeut profondément et, et c'est quelque chose d'assez rare dans l'amour dessinée aussi de se laisser porter par cette langueur.